Salut DIY. Salut On est un petit peu dans l'époque des années 90. Avec Poupa vous bossez ensemble sur le projet Soupa depuis 2017. Il me semble que vous avez quitté Paris quasiment en même temps pour Nantes. Est-ce que vous vous connaissez depuis très longtemps Comment vous vous êtes connu réellement Poupaudredi, lui, il est vraiment originaire de Paris, mais il est arrivé sur la région nantaise. Et nous, en fait, on s'est connus vraiment dans la région nantaise dans les années 2000, donc il y a une bonne grosse vingtaine d'années. On était dans un mouvement de son système, si tu veux, qui faisait que forcément on allait se croiser à un moment donné. On n'était pas forcément dans les mêmes équipes, parce que moi, j'étais dans une équipe plus euh, reggae, euh, bogle via une, une émission de radio que dont j'avais rencontré les membres. Donc on était, dans un, on était quand même dans un petit microcosme aussi via la radio qui faisait qu'on se croisait avec Dreddy. Parce que on vous fait étiez de... tous les deux animateurs radio. Hein. Toi, tu l'as encore, mais lui, non. Oh, voilà, moi, j'étais, euh, moi, j'étais pas, enfin, j'étais pas tout à fait animateur, mais j'étais vraiment présent aux émissions. Je, je faisais juste des petits gimmicks dans le micro. C'était un peu, un peu bizarre à l'époque. C'était, <rire> bon, c'était les débuts, les débuts à la radio, quoi. Lui, il avait vraiment une émission musicale et dans laquelle nous, on, on chantait en tant que TMC de temps en temps. On, on venait, euh, les équipes se croisaient beaucoup, si tu veux. Donc, vous c'était une super époque, euh, une super émulsion qu'il y a eu et, et on a toujours, voilà, on a toujours gardé le contact. Et puis, à un moment donné, on avait enregistré des petits morceaux. Et puis est arrivé Kintopa, l'allemand, qui justement, pour rebondir un petit peu sur ton histoire d'année 90, parce que nous, c'est vraiment une époque qui si nous à merveille, si tu veux, dans le genre. Ouais. Comme, comme si ça vous manquait. On le ressent vraiment sur sur les trois volumes. Hein. C'est comme si vous bon, aviez grandi ouais, là-dedans, quoi. Bah, ça nous manquait. Et puis, c'est vrai que moi, une époque, euh, enfin, euh, au début où j'ai commencé, il n'y avait pas cette, euh, cette résurgence. On était sur des instruments un petit peu digital de l'époque et donc souvent on me disait « ouais, tu chantes sur des trucs vieillots, etc. », il n'y avait pas encore toute cette « veine Manu digitale tout ça qui est arrivé après, et donc dans cette « veine Manu digitale il y avait donc, il y a aussi ce gars, cet Allemand qui s'appelle King qui fait partie d'un groupe qui s'appelle « Agri Germany », je me suis dit « on va faire quand quelque chose avec lui ». et que c'est un gars très très sympathique en plus, on a croisé les expériences et on a mis le pan, on s'est envoyé des messages pendant plusieurs années, parce que ça a duré plusieurs années. C'est l'émission Reggae qui met du soleil dans tes oreilles